Bonjour les amis, bienvenue au signe du Sagittaire pour les énergies du mois de janvier 2023. Avant toute chose, veuillez m'excuser de ce son qui sort de ma caméra de nulle part, je ne sais pas comment le régler. Euh, J'essaye de faire en sorte de ne pas trop crier. <rire> Pour ne pas avoir un son trop sourd, comme si j'étais proche du micro, je ne sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse, mais voilà, pour le coup, je ne peux pas changer ma caméra du jour en demain. Donc, euh, pardon, une excuses, mais euh, si vous voulez peut-être baisser le son et mettez euh, les sous-titres, ça vous aidera peut-être à comprendre la vidéo, si ça vous est très désagréable, je peux comprendre. Sinon, passez votre chemin, j'en suis désolée. Alors, message pour tous les Sagittaires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, entourées de vos amis, de vos proches, de bien sûr, de votre famille, de profiter d'eux si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Et aussi un petit message d'envoi, d'amour et de bonheur. Si vous vous retrouvez seul, ça arrive. Ça m'est arrivé même plusieurs fois de passer Noël seul. Ce que je peux comprendre par la force des choses, euh, mon seul désir, c'est que vous profitiez quand même de ce jour, de vous faire plaisir, de vous acheter quelque chose que vous aimez manger, euh, voilà, de vous chouchouter. Euh, si vous avez envie de regarder la télé, regardez la télé. Euh, enfin, essayez de vous faire plaisir au maximum pour ne pas euh, avoir trop de tristesse. Voilà. Allez, mes amis, Sagittaire. Allez, on y va. Donc, désolé pour le son, hein. désolé. Le son. Alors, message pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe On a un homme plus vieux ici qui ressort. Vous êtes en connexion avec un papa ou avec une personne plus âgée que vous. C'est un homme. Mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne On a du feu. Oh, oh, on retrouve l'énergie du Sagittaire. Une forte émotion, de la passion, un amour passionné ou soit de la haine. C'est tout l'un ou tout l'autre une relation amoureuse, passionnée, avec un homme plus vieux, plus âgé. On a, ah bah tiens, la woman. C'est marrant, on a la femme. Alors, il, elle regarde la passion. Hein. Soit vous avez de la haine, soit vous avez une relation amoureuse, passionnelle. Et un changement pour le mieux, sous le dessous du paquet. Attention vos finances. Hein. Faites attention à votre à vos, votre domaine financier. Peut-être sur ce mois de décembre, il y a eu des, des fortes dépenses. Faites attention à ça. Mais on voit une relation passionnelle ou soit de l'amour, soit de la haine. Mais en tout cas, un changement arrive pour le mieux. Donc, à mon avis, si c'est de la haine, ça va s'arranger. Et si c'est une passion amoureuse, ben, ça va peut-être aller vers quelque chose de positif. Mais attention à ne pas trop dépenser. Hein. Le panier percé, il est là. Ce hein. euh, n'est pas pour autant qu'on vous appréciera davantage, hein, bien évidemment. <rire> Alors, message pour les sagittaires. Sagittaire, mois de janvier 2023. Quelles sont les possibilités qui s'offrent sur le mois de.. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Un déplacement des vacances. La réunion avec l'étranger. Donc vous pouvez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Euh, aller euh, faire un voyage à l'étranger et retrouver quelqu'un. Hein. Euh, félicitations aussi par rapport à ce que vous avez fait. Réunion, retour. Hein. Non, apparemment, ce serait des retrouvailles avec une personne qui a un... qui est d'origine étrangère ou qui habite loin de chez vous. Sagittaire, sagittaire, ouais. Puis on a la fête, hein. On a la fête qui ressort avec les... Les félicitations les retrouvailles les sagittaires on a le triomphe mois de janvier clairvoyance vous avez vu les choses au niveau santé la passion encore mais c'est pas vrai c'est énorme deux fois la passion deux fois le feu donc peut-être plus une passion qu'une haine en plus sur la passion la joie alors déjà le premier message est dit que enfin vous avez fait voir à travers les choses et les gens et les énergies et vous êtes dans une relation passionnée qui va vous mener vers la joie, un sentiment effectivement de bien-être, un sentiment où vous savez voir que euh, par exemple vous méritez la joie et vous allez l'obtenir, vous avez attendu, il y a une sorte de triomphe, donc quelque part, quelque chose se termine et au bout du tunnel vous obtenez ce que vous voulez ok pardon alors, le triomphe. Le triomphe sur le serpent. Ah ben sur des problèmes avec l'étranger, des problèmes avec une personne étrangère, des, une trahison aussi. Hein. Pardon, vous allez triompher de tous les serpents, de toutes les, les fous semblants, les vipères, les personnes qui euh, se sont euh, interposées. Euh, qui peuvent être étrangères aussi. Ça peut être une personne étrangère. Et on me dit, oui, vous finirez par obtenir ce que vous voulez. En tout cas, ça suppose quand même une, une situation de réussite en votre faveur, oui. Euh, même si vous avez des problèmes. Si vous avez des problèmes ou des retards par rapport à, par exemple, un voyage, par rapport à une personne. On me dit que ça, ça confirme un triomphe sur des, des situations de, de difficultés. Des, alors, en rapport avec l'étranger, ça peut être Internet aussi, hein, tout ce qui est euh, World Wide Web. Euh, des personnes qui habitent à l'étranger ou, euh, okay. ou qui se sont mis en travers de votre but. Alors, la clairvoyance pour les sagittaires. Chemin. Quelque chose est en chemin. Signe d'eau. Rencontre, voilà. Ok, ça veut dire aussi que si vous avez eu une personne qui est d'origine étrangère, qui habite à l'étranger, qui vous a trahi, vous triomphez, vous voyez que quelqu'un d'autre arrive, clairvoyance chemin au niveau sentimental ou euh, parce que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On a la clairvoyance que l'amour est en chemin, une rencontre est en chemin au niveau sentimental. Ok ou que vous allez obtenir ce que vous voulez sur le plan émotionnel, après des difficultés et, euh, et de, de l'hypocrisie ou des mensonges. Ensuite, la santé, on a un signe d'air, balance mon verso, on a aussi de la légèreté, dans quelques semaines, ah, air et feu. Les sagittaires, il me semblerait que euh, ça va peut-être aller mieux entre vous et un signe d'air. Ou sur une relation un peu légère dans quelques semaines, il va y avoir plutôt de la passion. Donc ça va vous faire du bien à votre morale. Justement la, le feu, la passion que je retrouve là, la passion physique, la passion ah, la passion qui mène à un contrat, à un engagement, même professionnel. Ici dans quelques jours. C'est-à-dire que si vous aimez faire votre travail, vous allez obtenir de l'argent en conséquence. Vous êtes aligné sur votre passion, c'est-à-dire votre enfant intérieur a besoin de développer un don, un talent particulier. C'est ça qui ressort. Ça peut être une union avec une personne où il va y avoir un investissement à deux dans quelques jours ou un achat important dans quelques jours en tant que couple. Mais sinon, moi, ce que je vois, c'est euh, vous aimez faire votre travail, ça va vous rapporter de l'argent en conséquence. Quand on n'aime pas faire son travail, ça coince, ça c'est clair. La joie. Le ralentissement, ok, d'ici un an et plus, vous avez eu du mal à. On me dit que vous avez du mal, vous avez eu du mal à obtenir cette joie, mais elle va venir, en fait, grâce à un nouveau projet, ou grâce à la naissance d'une idée, ou grâce à la nouveauté, simplement, la naissance d'une situation qui a été au ralenti depuis quelques temps, la joie va arriver enfin. Ok Le ralentissement peut être déjà depuis longtemps. Hein? Un an et plus, moi je dirais, ça fait depuis un an et plus que c'est au ralenti, qu'il va y avoir une naissance en conséquence au mois de janvier. Une nouvelle idée, une nou un nouveau projet ou une nouvelle relation qui vient vous remettre de la joie. Voilà, ça a été retardé on va dire. Ouais, on a l'air, le feu, la santé, donc ça va reprendre son, son rythme. Le, au niveau sentimental, vous allez retrouver quelqu'un ou rencontrer quelqu'un de nouveau. Si par exemple vous tournez le doigt à une, une personne étrangère qui euh, vous a mis euh, les choses, enfin ça ne s'est pas bien passé, on me dit oui, ok, vous allez triompher et rencontrer quelqu'un d'autre. Ou de cette euh, situation qui a été tordue, euh, vous, vous, vous savez que cette rencontre est importante sur le plan émotionnel et que ça va aller vers la passion, l'union et l'engagement. Voilà, et il y aura une naissance après des difficultés. Voilà, mes amis Sagittaire, c'est pas mal du tout. Hein. On retrouve les énergies. Attention à vos, à vos finances. Un changement pour le mieux entre un homme et une femme. Waouh. Wow. Domaine sentimental. Ici, si il y a la haine avec cette personne. Ce changement va vous apporter davantage, justement, de positif dans votre vie. Vous allez tourner une page et rencontrer quelqu'un de nouveau, forcément. Hein, quand vous tournez les pages, alors sentimentalement les sagittaires. mais attention au panier percé. Hein, Comme je dis, faites attention à toutes vos finances à ne pas dépenser en, en à, attention à ne pas être comment dire à ne pas prévoir les temps qui sont difficiles en ce moment avec euh, toute l'inflation. Ça va être de pire en pire, donc, et la précaution de ne pas trop dépenser en futilité. Alors, message pour le domaine euh, sentimental. Retour d'Alex. Hum, hum. <rire> si ça parle à quelqu'un. Alors, OK. On a compromis, effort et action, aide et soutien. On va vers une relation d'aide, de compassion. On a envie de soutien. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait des efforts envers l'autre. Vous voyez, compromis, effort et action, et aide et soutien. On a quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a envie, envie d'aider son partenaire, à aller mieux, à le soutenir dans des difficultés, justement, peut-être financières. Voilà, on essaye de faire des efforts l'un envers l'autre. Au moins une des deux, en tout cas. Donc il y a une amélioration de la relation. Donc mes amis Sagittaire, janvier. Alors encore doute, tracas et remise en question, violence, agressivité. Ah regardez, j'ai l'impression effectivement que si euh, ça ne vous a pas parlé sur le plan euh, passionnel avec une personne, ça veut dire que vous vous éloignez, distance, éloignement. Ça me fait penser au serpent de tout à l'heure. Et l'étranger, quelqu'un aussi qui, euh, qui est, habite à l'étranger. Vous vous remettez en question parce que euh, vous êtes toujours dans le conflit, les oppositions de caractère, d'opinion, de, vous vous bataillez. C'est ça le blocage dans la relation. Donc, vous vous remettez en question, vous dites qu'est-ce qui ne va pas et vous prenez vos distances. Ça pourrait aussi signifier qu'il y a une relation à distance euh, avec qui ça ne colle pas. Donc, euh, l'étranger, vous voyez, l'étranger avec l'ennemi, ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, le serpent et l'étranger. Et ça pourrait être l'indication d'une haine, parce que ça ne va pas, ou c'est perpétuellement en conflit, ça ne peut pas durer. Donc vous avez peut-être des signaux comme quoi, stop, vous devez prendre vos distances avec cette personne et ne pas continuer dans ce sens. Ne pas continuer d'essayer d'avoir raison, d'essayer de lutter, d'essayer de le changer ou d'essayer de faire quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, j'entends des frappes. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, passez euh, de belles fêtes de fin d'année encore une fois, désolée pour le son, merci à vous, merci pour vos j'aime et vos commentaires, ciao ciao, prenez soin de vous.